Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Sofiane. Bon, j'ai fait des vides greniers. Enfin, j'ai fait des vides greniers, ouais. Ouais, j'ai fait des vides greniers, ouais. ouais c'est le cas de le dire. Euh, alors, euh, petite anecdote. Je ne devais pas faire de vides grenier parce que j'étais KO. Et euh, deux fois, c'est bien de pas en faire. J'aime bien me reposer deux fois. Sauf que cette fois-ci, je suis parti en faire parce que euh, je suis allergique au pollen et à cause du pollen, je me suis réveillé tôt. C'est rentré dans mes narines ce matin à 7 h Donc, une fois que ça m'a réveillé, à 7h pour moi, ça va être compliqué de, de, de dormir, de dormir de nouveau. Donc Je me suis dit tant pis, on avait envie de grenier. Donc euh, je suis parti en vie de grenier. Je suis parti un petit vide grenier à côté de chez moi qui lui ouvrait un peu tard parce qu'il y a une discothèque et donc euh, les exposants ne peuvent pas se peuvent pas euh, s'installer avant. Je crois qu'il ouvrait à 7h Donc je dirais à 7h40. Je rentre comme ça. Donc je suis allé à ce premier vide grenier juste à côté de chez moi, chez Mazarin. J'ai rien trouvé. Il y avait des jeux déjà 4 en mauvais état jours en mauvais état en loose dégueulasse et tout. 15 euros pièce, c'était des jeux vachement communs, donc j'ai pas pris. Le mec qui était à côté de moi, et quand j'ai entendu 15 euros, même lui il a tousé, il, fait... il a fait. Il a vraiment fait le bruit de Homer de, de Simpson là. Ah, je ne serai pas d'en produire, mais franchement, il a trop bien fait. Il était fort le mec, il a trop bien fait. Donc même lui il était choqué des prix. Donc quand j'ai appris le prix à 15 euros, je me suis taillé. Quelques mètres plus loin, il y avait plusieurs. Oui des oui en loose Excusez-moi, bonjour, sont combien les je console 15 euros 15 console. Ok. Je crois qu'il y avait 4 ou 5. Ouais, 4 ou 5, un truc comme ça. Elles étaient à 15 euros pièce, donc 15 euros pièce c'était cher, donc je dis laisse tomber. Les vêtements du grenier les gens s'installaient encore, mais je voyais rien d'intéressant, donc je me suis barré. Je suis parti à un autre grenier de la même ville, dans une école. Tout juste, euh, ouais, je pense 15 exposants. Il n'y avait pas un jeu vidéo, donc je me suis barré. Peut-être qu'il y avait avant que j'arrive, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, quand j'étais, il n'y en avait pas. Je suis parti à la troisième ville de grenier. Le troisième ville de grenier était à Paris V-Post. Et euh, sur celui-ci, alors avec quelques trucs, mais un peu cher, il y avait, une, euh, il y avait des jeux, oui, à 7 euros. Donc le mec, après, il a baissé à 5, et puis à 4, mais je trouve que 4, c'est quand même cher pour les. Pour les jeux, avec avec un Mario Party qui m'intéressait. et zda tout avec Princess, mais pff, je me suis dit 4, 4 euros pour envie de grenier. Franchement, ça faisait chier. Il ne voulait pas baisser, donc j'ai essayé tomber. Plus loin, il y avait une Wii à 30 euros, super cher. Une autre Wii à, je crois, 40 euros, super cher aussi. Une Wii à 10 euros, quand même, radée à 7 euros. Mais finalement, je me suis dit, ah, pff, franchement... Euh, laisse tomber je j'apprends pas euh, Je n'ai déjà beaucoup chez moi et tout. c'est un truc euh... c'est un truc qui sert pas à grand chose que je prenne donc j'ai pas pris et plus loin les gars il y avait une Wii U ah ça me fait rigoler carrément carrément j'en rigole ah, il y avait une Wii U à 200 euros ouais vous avez bien entendu 200 euros les gars juste la Wii U hein, en boîte mais il manquait quand même le fourreau donc je pense que comme il n'y avait pas le fourreau à vue d'oeil je pense que ça devait être la Wii U euh, édition Mario Kart. Donc 200 euros sans fourreau, moi je trouvais que ça faisait cher. Et ils vendaient des jeux communs comme comme, comme Luigi comme comme, comme, comme Super euh, Truc Luigi, Super Mario Luigi, You là, je sais pas quoi, j'ai oublié le nom, j'ai oublié, désolé j'ai oublié complètement le nom. Des Splatoon, Splatoon et tout. à 10 balles. Donc Oui euh, à Wii U à 200 balles et Splatoon à 10 balles. J'ai laissé tomber. Je suis revenu après puisque euh, je savais que le vendeur elle avait baissé un peu parce qu'à un moment donné je l'ai vu parler avec, euh, avec un mec qui de loin, j'ai l'impression qu'il lui disait ouais la Wii U elle est trop chère ta Wii U. Donc je suis revenu après, qui discuté avec ce mec là et.. Excusez-moi, bonjour, soit combien euh, Combien vaut le jeu Et ça c'est ça... à. 180 français. Le jeu c'est la victoire. Il avait baissé à Wii U, mais pas de ouf. 180 euros à Wii U et 7 euros et jeu Wii U. Bon 7 euros et jeu Wii U, ça pouvait encore euh, passer. Et encore, pas vraiment, non, non, même pas, pas vraiment, parce que c'est là quand tu as envie de grogner. C'est pas pour aller payer au prix du cash. Donc quoi. Ouais, euh, donc quoi. Ouais, euh, il m'a dit 7 euros les jeux Wii U et 180 euros les jeux et la console Wii U, donc j'ai de tomber. Bon, après, de toute façon, sur le même stand, sur la même euh, vide-grenier, plus loin, il y avait un mec qui vendait des GPS 1 Je ne sais pas, il y avait deux GPS PS1. Deux, il y que j'ai pris, pas l'autre. L'autre, je voulais le prendre, mais en fait, la notice était tellement collante, elle avait pris c'était un pavé. c'était... Euh, la notice, toutes les pages qu'il avait, ça faisait qu'une seule page finalement, euh, tellement qu'il y les prix low, donc j'avais c'est tomber. Mais je lui ai pris un, un jeu PS1 qui était en bon état, très bon état. Et deux jeux Game Boy Advance, il m'a fait le tout. Les deux jeux Game Boy Advance et le jeu PS1 à 5 euros. Alors le premier, c'est Formula One 97. En très bon état, complet et tout. Je suis content parce que les Formula One, c'est des jeux que je jouais énormément à l'époque de la PlayStation. J'avais grave kiffé. Ensuite... Il euh, y a eu le premier jeu, le jeu Game Boy Advance, il y a eu Shark Tale, Tale et Shrek 2. Donc je sais pas, je connais pas trop ce jeu-là. De base, en plus, je ne connais pas trop la Game Boy Advance. Il y a quelques jeux Game Boy Advance que j'ai, que c'est des gros titres que je kiffe, que je garde, comme des Final Fantasy VI ou des euh, Brit of Fire 2 et tout ça. Donc ouais, mais sinon, ça, ce n'est pas du genre de jeu que je vais garder, je pense. Donc voilà. Et ensuite, le dernier jeu Game Boy Advance, c'était... Roger Ninja Storm, donc voilà le tout pour 5 euros ces trois-là. Donc voilà, sur trois avis grenier, je me suis barré. Je me suis dit, vas-y, je vais faire deux trois courses à Lidl. Arrivé au Lidl à proximité, j'ai vu qu'il y avait un, un vide-grenier à choisir. Le roi, donc j'ai décidé de prendre ma batte mobile et d'y aller. Arrivé devant ce vide-grenier, ben, je vois qu'en fait, c'est un vide-grenier qui est dans le jardin d'une église, donc il était vraiment très petit. Donc dans le jardin de l'église, il y avait quelques stands, quelques il n'y avait pas grand monde, hein. je crois qu'il y avait. Non, il y avait beaucoup de monde, il y avait beaucoup de chineurs et tout. Mais pas beaucoup d'exposants, il y avait. Bref. Ouais, franchement, euh, s'il si y en a 20, j'ai vu large quand même. 20, je vois large. Hein. Donc je fais le tour, je trouve pas de jeux vidéo. quand par hasard un coin de, de la ville brocante, je trouve un mec qui vend des jeux vidéo, que des jeux PS4. Je lui dis combien de jeux, il me dit 5 euros le jeu. Bon, je trouve que ça allait. J'ai quand même négocié, j'ai pris deux jeux. Les deux, m'a fait deux GPS 4 à 7 euros les deux. Donc, je trouve que ça, ça, ça vaut le coup. c'est pas trop mal. Le premier, c'est Dragon Quest Heroes. Celui-ci. Alors, il y a le QR il y a le code, mais je vais le retourner parce que je ne sais même pas s'il si fonctionne ou pas encore. Bah, bon, le mec qui vendait, ça me paraissait un petit un jeune. Donc, je pense qu'il a dû l'utiliser, mais bon. Donc, voilà complet en état, normalement. Nickel, ouais. Nickel, ah ouais, nickel, de chez nickel, franchement. Euh... Donc voilà, celui-ci, il est revenu donc à 3,50€. Et l'autre jeu, PS4, c'est Gravity Rush Remaster. Donc complet, enfin complet. Il n'y a plus de notices, ce sont les gars. Mais en bon état. Donc 3,50€ celui aussi. Donc voilà, en ce dimanche 21 mai, je crois, de mémoire, on est au 22, je ne sais plus, je crois, que c'est dimanche 21 mai. Ou 22, je ne sais même plus. J'ai eu tout pour. Euh, J'ai dépensé 12 euros au total. 12 euros. Bon, c'est pas fameux, je ne peux pas rentrer avec grand-chose. On va dire, je ne suis pas. y aller vraiment bourdus non plus. C'est correct, ça passe. Donc voilà. On ne peut pas gagner à tous les cours. Bon, quand tu, tu gagnes, tu perds, tu gagnes, tu perds. Moi, ceux que je trouve qui ont de la chance, c'est les. Il y en a qui vont m'ascender. Je sais qu'il y en a, ils vont, ils vont se dire, euh, je dis n'importe quoi, mais moi, je trouve que je dis pas n'importe quoi. C'est les personnes qui habitent en campagne. Les personnes, vous savez, qui habitent en campagne, qui n'ont pas forcément de transport en commun et autres, eh c'est à ça tu fais les meilleures affaires, je pense. Mais non, en région parisienne, c'est blindé. C'est blindé. Tu peux quand même trouver des trucs, mais c'est vraiment toi et ta chance. Enfin, Tu me diras, comme partout, hein. mais en région parisienne, il faut vraiment avoir beaucoup de chance. Hein. Vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y avait une époque, j'en faisais un peu dans Paris même, mais j'ai arrêté parce que je revenais trop souvent en J'ai complètement arrêté dans Paris même ou quand je trouvais des trucs, ces petits trucs et ça n'avait pas eu le coup par rapport à l'heure que je me suivais à distance et tout, donc voilà. Bon, je m'étale sur le sujet, mais c'est pas grave. En tout cas, voilà. Alors, dis-moi en commentaire ce que tu as pu trouver dans tes brocantes ou ce que tu as pu trouver ce week-end. J'espère que la vidéo t'a plu. Je suis désolé encore, car je suis allergique au pollen, j'ai du mal, je suis KO là. Et j'ai vite à me coucher, prendre mes médoc Pour la sixième fois, je vais prendre mes médocs contre le pollen. J'espère que c'est un mieux. Bref. En tout cas, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker. Je te dis à bientôt. Ciao. Bye tout le monde.